Ok, donc bonjour à tous. Euh, merci d'être venu pour euh, m'entendre parler de TLS aujourd'hui. Euh, donc, je, je vais me présenter. Je suis à Arnaud Loquet. Okay. Euh, ça va près de 10 ans que je travaille dans l'informatique euh, en tant que développeur plutôt bac et architecte depuis quelques années. Euh, et depuis un an, je suis chez Zenica à Lille. Donc, euh, je vais d'abord vous expliquer pour comment j'en suis venu à faire ce. Ce, ce talk sur TLS. Mon histoire avec TLS, en fait, ça a commencé par ça. C'est quand je commençais à avoir Internet à la maison avec des vieilles versions Internet Explorer sur Windows 95. Euh, on m'expliquait que c'est bon, tu peux commander sur Internet et mettre ton numéro de carte bleue. Du moment que le cadenas ici est présent, c'est bon, il n'y a aucun souci. Bon, en fait, j'ai appris avec l'expérience que ce n'était pas, pas forcément suffisant. Mais on verra pourquoi. Ensuite, j'ai commencé à développer euh, J'étais développeur back. et euh, on me demandait de temps en temps de mettre en place des serveurs HTTPS. Et euh, vieux réflexe, c'était d'aller chercher sur Google comment générer un certificat pour être tranquille et faire ma confapage page tranquillement. Et, euh, et du coup, je tombais sur cette exception-là dans Firefox. Peu importe, j'ai ajouté l'exception dans Firefox et je ne cherchais pas à comprendre ce que ça voulait dire. Et ensuite, j'ai travaillé un peu dans le milieu bancaire et aussi sur des paiements, des paiements en ligne. Et, euh, et généralement, en fait, quand on appelait les serveurs chez Visa, par exemple, quoi, on nous demandait de faire de l'authentification mutuelle. C'est-à-dire que mon service euh, Java, euh, moi, que je développais, devait appeler les services de chez Visa euh, via de l'authentification mutuelle dans TLS. C'est un moyen, en fait, de s'authentifier, comme je pourrais pu m'authentifier avec un user password, mais à un niveau de la couche TLS, donc à un niveau assez bas, et avec de la cryptographie, donc euh, qu'on peut considérer plus, plus sécurisé. Et donc euh, j'intervenais sur plusieurs types de projets et à chaque fois, euh, régulièrement, on venait me chercher en disant euh, « on a une unchecked failure, on ne comprend pas ce que ça veut dire », c'était la panique. Euh, le problème en fait, c'est que quand on avait des erreurs à ce niveau-là, ben, on avait juste euh, dans euh, JVM, euh, dans, dans logs de Java, de, de euh, unchecked failure et pas beaucoup de détails en fait. Et euh, ça pouvait venir de plein de choses différentes, on n'arrivait pas à trouver d'où ça venait. Euh, mon premier réflexe, du coup, ça a été d'ajouter des logs dans la JVM. Alors, je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont déjà eu à faire ça, mais ajouter les logs, en tout cas à l'époque, ça s'est un peu amélioré. Euh, ajouter des logs pour avoir des infos sur pourquoi on est dans le check-failure, ça a craché une quantité de logs impressionnante, en fait. Et, alors déjà, dans check-failure, ça faisait un petit peu peur, et en plus, on tombait là-dessus, ça faisait vraiment peur, pour le coup. Euh, et du coup, mon réflexe a été, OK, euh, J'arrive à voir qu'il y a quand même quelques étapes qui se détachent dans ces logs. Et je cherchais un peu sur Google ce que c'est, et là, je tombe là-dessus. Pareil, deux, troisième claque, du coup. Euh, un schéma que, qui faisait peur, quand, qui, qui, pas forcément, qui décrit l'algorithme, mais qui sans connaître les bases de crypto, sans connaître le fonctionnement, ça fait un peu peur. Voilà. Du coup, je me suis dit, c'est bon, je vais essayer de comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Et je me suis rendu compte, en fait, en, en parlant autour de moi, qu'on était beaucoup à galérer avec ces choses-là. Du coup, j'en suis venu à faire ce talk. Et donc le but c'est de vous expliquer vraiment des bases de, de crypto euh, pour vous expliquer après comment, ce que ça apporte dans TLS et comment ça fonctionne derrière ce que, tous les avantages qu'on a grâce à TLS. Juste un bref historique. Euh, la première version en fait a été écrite par Netscape en 1994, c'est la SPEC. Elle n'a jamais été implémentée. Euh, la première implémentation a euh, été faite sur la, la version SSL 2.0 en 1995 euh, qui a été très vite... Euh, Suivi par une 3.0, parce qu'il y avait quelques failles qui étaient déjà rencontrées. Et... La version 3 a duré un peu plus longtemps. Et donc, si on voit l'historique, en fait, la version de TLS 1.0, en fait, était fortement basée sur SSL3. Elle se ressemblait beaucoup. Sauf qu'elle apportait, à l'époque, un moyen de faire des extensions, en fait. Euh, elle rendait le, le truc un peu plus paramétrable, enfin, qui puisse, qu puisse évoluer sans avoir à écrire toute une spec complète et à réécrire tout un truc complet. Donc la TLS 1.0 a amené les extensions et du coup on a pu avoir des choses qui ont été améliorées pour résoudre des failles, pour améliorer le truc. Donc c'était intérêt de TLS 1.0 et si ensuite on va directement sur TLS 1.2, donc je vais vous parler principalement aujourd'hui. C'est qu quelque chose qui date de 2008, donc a un peu plus de 10 ans et qui tourne encore sur la majorité des serveurs. Et enfin 1.3, la 1.3 elle date de l'aspect enfin, qui a été écrite l'année dernière en août 2018. Euh, et on commence à avoir des implémentations. Par contre, ce ne sont pas les implémentations qu'on va trouver sur les repositories classiques de, de CentOS, Debian. Voilà, si, pour le, le talk, je, je l'ai fait tourner. Il faut recompiler, euh, recompiler Apache avec la dernière version d'OpenSSL et il y a un petit peu de choses à faire pour que ça fonctionne. Quoi. Alors, On va commencer par TLS. Okay, euh, ça nous apporte quoi, en fait Ça apporte plusieurs choses. La première chose, c'est la confidentialité. C'est que quand vous mettez votre numéro de carte bancaire pour faire un paiement en ligne, euh, bah, c'est que s'il y a quelqu'un qui sniffle le réseau, il ne va pas être capable de voir votre numéro de carte bancaire. Le but déjà, ça va être de chiffrer les informations qui vont passer sur le réseau pour qu'ils ne puissent pas être lus par quelqu'un euh, euh, quelqu'un d'autre. Ensuite, ça vous apporte de l'authentification. C'est-à-dire que quand vous euh, commandez quelque chose sur un site internet, vous voulez être sûr que le serveur qui vous répond, c'est bien celui qui vous envoyez votre numéro de carte bleue et pas celui d'un hacker qui se trouve sur le réseau entre vous et, et le fournisseur. Et vous avez aussi l'authentification du client. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand on fait des communications entre deux serveurs, potentiellement, on peut avoir envie qu'on ait une authentification de la même manière qu'on authentifie le serveur, qu'on ait une authentification du serveur aussi via client via des certificats et de la cryptographie. Et enfin, ça, ça apporte de l'intégrité du message. C'est-à-dire que si vous envoyez, je fais un virement de 200 euros, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse changer et faire un virement de 1000 euros à la place de, des 200 euros que vous avez envoyés. il y a des mécanismes qui, qui permettent d'être sûr qu'à la réception du message, je suis sûr que c'est bien le même message qui m'a été envoyé. Donc on va commencer par les différents algorithmes qui sont utilisés après par TLS pour apporter toutes ces... Euh, ce, ce chiffre, le, la confidentialité et l'authentification la première chose c'est le hachage que je pense que vous devez tous connaître on va passer un peu vite là dessus c'est quoi le hachage en fait c'est on prend un message ici donc c'est un input c'est une chaîne de caractères c'est juste un input pour le, pour le coup euh, et un exemple de h très simple sur cette chaîne de caractères c'est ben, je prends le nombre de caractères de ma chaîne modulo 10. Donc le hash de cette chaîne, si je suis cet algorithme-là, ça va faire 6. J'ai 16 caractères, module 10, ça va faire 6 caractères. L'intérêt d'une fonction de hashage, en fait, c'est que vous allez prendre un message et euh, par une fonction, vous allez obtenir un résultat qui sera tout le temps de la même taille. Si vous jouez la fonction plusieurs fois, vous allez toujours avoir le même résultat, ça C'est important. Et ensuite, on va parler aussi de la force euh, du hachage, est-ce qu'il est valable, est-ce qu'il est sécurisé ce hachage Ici, dans le cas de cette fonction-là, on, on comprend qu'on ne l'utilise pas dans TLS parce qu'elle n'est pas hyper sécure, c'est-à-dire qu'en fait, euh, du moment que j'ai un, un message qui fait 16 caractères, mais je vais toujours avoir le même résultat, mais imaginons que vous avez fait un hash d'un password, que le password soit Toto, soit Titi, Tata, en fait, vous allez toujours avoir le même hash, suite à cet algorithme-là, et du coup, ben, ce n'est pas, pas très bon. quoi. L'intérêt de rapport à un HH qui est fort, en fait, c'est que la probabilité d'avoir un résultat euh, identique pour deux messages différents, elle doit être la plus faible possible. Et ça, c'est ce qui va garantir après de la sécurité dans l'algorithme. Ensuite, on va parler du chiffrement symétrique. Donc, le but, ça va être de chiffrer des données pour qu'elles ne puissent pas être euh, interceptées et comprises par quelqu'un d'autre à qui on n'a pas envie, qui qu comprennent donc, euh, on va prendre l'exemple d'un cadenas, en fait, ici, avec un chiffre à l'intérieur. Si moi, je veux envoyer un message à quelqu'un que je connais, je vais remettre mon message dans le coffre et fermer avec le cadenas, sachant que je connais le, le, le numéro qui permet de, ouvrir, de fermer le cadenas. Et du coup, ben, on comprend que seule la personne qui connaît ce numéro va être capable de lire le message, en fait. Donc, euh, ça va être ça du chiffrement, en fait, symétrique, c'est que les possesseurs d'une même clé vont être capables de chiffrer et de déchiffrer un message. Euh, si on prend un exemple, le chiffrement symétrique, c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Euh, le code de César, c'est utilisé... En, voilà. euh, un exemple de chiffrement symétrique, c'est que bah, pour chacune des lettres, si ma clé est 1, par exemple, je vais chercher chercher dans, dans l'alphabet le, la lettre qui suit juste après. Ça, c'est du chiffrement symétrique que je faisais déjà en maternelle, en fait. C'est quelque chose qu'on ne enfin, sait pas forcément comment ça marche, le chiffrement, mais en fait, on en fait depuis longtemps. Euh, ouais. Donc, et on comprend que seuls les possesseurs de la clé, ici 1, sont capables de chiffrer ou de revenir en arrière, déchiffrer. Euh, donc voilà, pour le chiffrement symétrique... Euh, des exemples de code de chiffrement symétrique, bah, le code de César, 3DES, qui sont dépressés, qui ne peuvent pas être utilisés dans TLS. Pour le code de César, on comprend pourquoi. Euh, et des, des chiffrements qui sont utilisés maintenant AES et Chacha, notamment. Chacha, en fait, c'est assez récent, c'est ça a été euh, implémenté notamment pour les téléphones. C'est des algos qui sont euh, performants sur les, sur les puces qu'on trouve dans les téléphones, en fait. Voilà, et c'est utilisé maintenant dans les dernières versions de TLS. Alors maintenant, le chiffrement asymétrique. En fait, vous voyez, l'inconvénient du chiffrement symétrique, c'est que les deux personnes doivent connaître la même clé. En fait. euh, et quand on attaque un serveur, euh, il va falloir qu'on connaisse tous les deux une même clé. Si on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas, il faut avoir échangé au préalable en fait, la clé symétrique. Donc soit on se connaît à l'avance et on a tous les deux un secret partagé, cette clé partagée, soit on va avoir, après, un algorithme qui permet, sans se connaître, d'échanger un, un secret qui est connu par les deux. Donc, les chiffrements asymétriques, maintenant. Alors, si on reprend toujours le canin, en fait, ça reviendrait un peu au chiffrement asymétrique, sauf que maintenant, votre canin, il a trois positions. Donc, fermé à gauche, ouvert au milieu, et fermé à droite. Et en fait, faut s'imaginer qu'avec le chiffrement asymétrique, vous avez deux clés. Vous avez une clé qui est privée, que vous avez garder pour vous, et une clé publique que vous pouvez donner à tout le monde en fait. Et donc cette clé publique ici dans le canard elle permet d'ouvrir le canard, de, de, de changer l'état de la serrure uniquement dans le sens des aiguilles d'une montre. Et la clé privée, elle va permettre de changer l'état de la serrure uniquement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et du coup, si on reprend toujours le coffre, si j'envoie je un message et que je ferme mon cadenas avec la clé publique, ben mon cadenas fait, va se retrouver ici dans cet état fermé. Et du coup, le seul moyen d'ouvrir le canal pour déchiffrer en fait, le message, ça va être de posséder la clé privée. En fait. Donc, ça veut dire que si moi, à un moment donné, je veux que vous m'envoyez un message que seul moi puisse comprendre, je vais vous donner ma clé publique qui peut être partagée avec tout le monde. Et vous allez pouvoir fermer le canal avec cette clé publique pour m envoyer un message que seul moi, je serais capable de lire via ma clé privée. Donc ça, c'est du chiffrement et du déchiffrement via les clés publiques et les privées en asymétrique. Et en fait, on peut faire l'inverse. En fait. euh, c'est possible aussi de fermer ce fameux cadenas dans le sens inverse, avec la clé privée, et de le rouvrir avec la clé publique, du coup. Donc, ça, l'intérêt, en fait, si on, fait du chiffre, si on veut faire du chiffrement et du déchiffrement avec, ça n'a aucun intérêt, parce que moi, avec ma clé publique, je vais pouvoir chiffrer un message que tout le monde va pouvoir déchiffrer. Donc, en fait, au niveau chiffrement, ça ne fait rien du tout. Vous êtes tous capables de le déchiffrer. Par contre, l'intérêt de ça, c'est que si moi, je mets un message dans mon coffre que je ferme avec ma clé privée, vous, quand vous allez l'ouvrir, vous êtes sûr que c'est moi qui l'ai mis, ce, ce message. Parce que je suis le seul à pouvoir, pouvoir fermer le cadenas dans cette position-là. En fait. Comme je suis le seul à pouvoir, pouvoir fermer le cadenas dans cette position-là et que vous tous, vous êtes capables de l'ouvrir, en fait, au moment où vous l'ouvrez, vous êtes sûr que le message qui se trouve dans le coffre, c'est bien moi qui l'ai créé en fait, et qui l'ai écrit. Et donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la signature et la vérification de signature. C'est ce qui va permettre de faire de l'authentification. En fait. C'est-à-dire que quand on va échanger avec un serveur, il va nous faire une signature. Et comme nous, on connaîtra sa clé publique, bien on saura qu'en fait, c'est bien lui qui est en train de nous parler parce qu'il est le seul possesseur de la clé privée et il est le seul à pouvoir faire la signature. Euh, okay. Donc, ensuite, je vais vous parler des certificats. Alors, les certificats, en fait, on peut faire euh, le parallèle avec une carte d'identité. Euh, Qu'un certificat que vous allez avoir sur un serveur, il va avoir un identifiant, comme sur une carte d'identité. Votre, votre carte d'identité a un identifiant. Euh, il va y avoir une identité. Alors, sur votre carte d'identité, vous avez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, etc. Euh, sur un certificat, en fait, vous allez avoir l'identité euh, du possesseur du certificat. Alors, Par exemple, pour un serveur, ça va être, vous allez avoir le nom de domaine en fait, du serveur, vous appelez. Alors, vous allez avoir une durée de validité. Alors Sur une carte d'identité, vous allez avoir une durée de création de la carte d'identité, une date d'expiration, peut-être au bout de 10 ans, 15 ans, je sais plus. Euh, sur un certificat, ça va être la même chose. Vous allez avoir une date de d'émission du certificat, de, de, de début d'activité du certificat et de fin d'expiration de, de, du certificat. C'est-à-dire qu'un certificat, il va pouvoir, au bout d'un moment, il ne va plus pouvoir être utilisé. Euh, sur la validité, il y a d'autres choses aussi. Vous avez aussi des listes de révocation ou des endpoints au CSP. Je ne vais pas en parler en détail. En gros, quand vous perdez votre carte d'identité, vous allez à la gendarmerie et vous déclarez voilà, la perte de votre carte d'identité. Elle va se retrouver sur des listes de révocation, des listes de, enfin, des listes de perte de carte d'identité. Euh, pour les certificats, vous avez l'équivalent, en fait. Que vous pouvez déclarer la perte de votre, de votre clé privée en tant que que serveur, et euh, votre certificat va apparaître sur des listes de, de révocation. On verra après à quoi ça sert. Donc ensuite, ce qui est important, surtout, vous avez un émetteur. Donc sur la carte d'identité, ici, l'émetteur, c'est la République française. Euh, ben quand vous, vous allez dans un autre pays, vous arrivez à la douane, vous présentez votre carte d'identité, et euh, le douanier, en fait, il va regarder. Euh, OK, vous, êtes, vous faites partie de la République française, hein, vous êtes un citoyen de la République française, J'accepte les Français dans mon pays, donc je vous laisse passer chez moi. Euh, ben un certificat, en fait, c'est pareil, il va avoir un émetteur. Euh, votre certificat, il a été émis par exemple par GlobalSign. Euh, en tant que navigateur, j'accepte tous les certificats qui viennent de GlobalSign. À partir du moment où je vois que le certificat du serveur a été émis par GlobalSign, okay, je l'accepte dans mon navigateur. Ça évite d'avoir l'erreur qu'on avait au tout début euh, quand je démarrais dans l'informatique où j'avais un certificat autosigné. En fait, le problème de mon certificat autosigné signé c'est qu'il n'était pas, pas émis par quelqu'un qui était connu par mon navigateur. Il n'était pas émis par les ou au Global Sign, par exemple. Donc ensuite, vous avez une signature. Alors, sur la carte d'identité, vous avez ça. Par exemple, ici, tous les signes qui sont inscrits. Quand vous regardez en par transparence, il y a des choses qui sont faites pour que la carte d'identité ne puisse pas être falsifiée. Pareil, quand vous allez à la douane avec votre carte d'identité, okay, il voit que vous êtes de la République française, mais il va vérifier que pour vous ne en fait, lui donnez pas un faux, vous ne donnez pas une fausse carte d'identité. Sur le certificat, c'est pareil. Euh, mon certificat il a bien été émis par GlobalSign. Par contre, euh, GlobalSign va appliquer dans mon certificat une signature par le mécanisme du de, chiffrement asymétrique qu'on avait vu, des clés asymétriques qu'on avait vu tout à l'heure. Comme ça... En tant que navigateur par Firefox, par exemple, quand je vois un certificat, je vois qu'il est émis par GlobalSign et je vois en plus à l'intérieur une signature de GlobalSign qui me fait dire que c'est bon, c'est un vrai certificat. Puisque GlobalSign est le seul détenteur de la clé privée qui permet de faire cette signature. Et enfin, dans votre certificat, vous avez une clé publique. Alors la clé publique, ça pourrait être l'équivalent de la photo sur votre carte d'identité. Quand vous arrivez à la douane, bon, il a vu que vous avez une vraie carte d'identité qui provient de la République française. Par contre, il a besoin de vérifier que c'est bien la vôtre. Et donc, c'est la photo qui va vous permettre de vérifier que la carte d'identité c'est bien la vôtre de la personne qui est en face de lui. Sur le certificat, on, va, on va, pour un certificat serveur, par exemple, on va avoir une clé publique à l'intérieur qui va permettre après, via des challenges de cryptographie, de vérifier que celui qui m'envoie le certificat c'est bien lui qui est le possesseur de la clé privée qui est associée à la clé publique dans le certificat. Donc, si on reprend mes débuts dans l'informatique, quand je faisais un certificat autosigné, c'est quoi un certificat autosigné au final Alors ça ressemble à peu près à ça, sauf que je suis très mauvais en dessin. Euh, certificat autosigné, c'est exactement la même chose qu'un vrai certificat au final, on le voit. Euh, sauf qu'il euh, n'a pas été émis par la, la même personne, en fait. L'émetteur, ce n'est pas quelqu'un qui est connu, ce n'est pas Global Sign, Let's Encrypt, c'est moi-même. C'est moi-même qui ai émis le certificat, c'est moi qui suis marqué comme émetteur du certificat, et c'est moi qui l'ai signé. Euh, et du coup, pourquoi dans Firefox, ça remarqué, on, on voit une erreur quand on reçoit un certificat comme ça C'est parce que le certificat considère que je ne suis pas un émetteur de confiance, en fait. Même si je suis quelqu'un de confiance, il considère que je ne le suis pas, parce qu'il ne me connaît pas, en fait. Alors maintenant, l'obtention d'un certificat quand on est un serveur. Alors déjà, il faut détenir au minimum un nom de domaine. C'est le minimum euh, syndical pour avoir un, un, de, un certificat. Euh, puisque quand on va faire euh, une requête sur un serveur, HTTPS, euh, le but du certificat du serveur, ça va être d'authentifier ce serveur. Donc c'est de savoir que la personne qui me répond, c'est bien le détenteur de ce nom de domaine. Euh, du coup, dans, ben, pour avoir un certificat, il faut au moins prouver qu'on est détenteur d'un nom de domaine. Euh, ensuite, on va générer une paire de clés asymétriques, donc une clé privée et une clé publique, qui vont servir après pour l'authentification. Et une CSR, une c'est CSR, une, une request, une demande de certificat. Et ensuite, ben, cette request, elle va être validée par une autorité de certification. Donc, L'autorité de certification, c'est par exemple le Global Sign Let's Encrypt qui va me générer mon certificat. Si on prend le parallèle toujours avec la carte d'identité, en fait, bah, quand vous avez besoin d'une carte d'identité, euh, vous détenez votre nom de domaine, c'est vous-même, vous, euh, vous faites une, une photo d'identité, et vous allez faire une demande de, de carte d'identité, c'est la CSR, et ensuite, bah, quand vous allez en mairie, elle va bien valider que c'est bien vous euh, qui est la photo d'identité correspond bien à vous, votre livret de famille, etc., des informations sur vous, elle va valider tout ça, et vous, enfin, vous donner votre carte d'identité, bah, ça va être la même chose. Alors, si on prend quelques schémas sur la localisation de tout ce que je viens de dire, les certificats et les clés. Alors, ici, vous avez un client, par exemple Firefox. Il y a un ensemble de certificats à qui il fait confiance. Je vais vous montrer. J'ai fermé Firefox. Ok. Donc là, on voit dans le magasin de certificats en fait, de Firefox, on a l'ensemble des certificats à qui il fait confiance. C'est-à-dire que c'est là où on va retrouver euh, notamment Let's Encrypt, GlobalSign, dont je parle de tout à l'heure, mais c'est tous, tous les certificats où par défaut euh, Firefox va faire confiance. Donc si à un moment donné j'attaque un site qui va me donner un certificat émis par l'un d'entre eux, l'une de ces autorités de certification, il sera considéré par valide, au moins par rapport à cette partie-là, par Firefox. Donc, euh, donc, mon client Firefox contient plusieurs certificats de confiance, d'autorité de, de confiance. Donc là, on dit qu'on fait confiance à cette autorité de certification. L'autorité de certification, elle a son certificat qu'on a retrouvé dans Firefox et la clé privée qui est associée. Et du coup, quand je vais demander un certificat pour mon serveur, je vais. Enfin, l'autorité de certification va me générer un certificat qu'elle aura signé avec sa clé privée. Et moi, dans ce certificat-là, j'aurai ma propre clé publique et ma propre clé privée. Et du coup, quand je vais attaquer mon site avec Firefox, eh ben, pendant l'algorithme le, le, de TLS, on va avoir une vérification ici euh, du de la signature qui est présente dans ce certificat-là avec la clé publique du certificat de l'autorité que j'ai déjà dans Firefox. Et en fait, on a le même principe quand on fait une authentification client, quand le client s'authentifie via la crypto. Et c'est exactement le même principe en fait. C'est mon serveur, dans la configuration de mon serveur, je vous montrerai après, je définis quels sont les. Ben voilà, j'ai tel endpoint qui est sécurisé, je veux qu'il soit sécurisé par TLS. Et ben, je vais définir quels sont les certificats à qui je fais confiance en fait pour valider qu'une personne est authentifiée. Donc, je vais les mettre dans ma configuration d'Apache par exemple. Mon client, il aura l'équivalent un certificat avec sa clé publique, clé privée, et quand il va s'authentifier en TLS, eh ben on pourra avoir la même vérification de signature, même principe. Alors si on, je vous donne des exemples de configuration côté serveur et back, euh, Quand je définis la conf euh, quand je définis ma conf en fait, je définis deux choses. Enfin, il y a d'autres choses à définir, mais c'est concernant les certificats, c'est ça. Vous allez définir le fichier de certificat. Donc c'est ce certificat-là qui a été généré par GlobalSign et la clé privée associée. Voilà. Je vais vous montrer dans le schéma juste avant, c'est juste ce qu'on a besoin, c'est défini à cet endroit-là dans la page. Et si on veut faire de l'authentification du client, par exemple sur un pass private, eh on va dire, euh, voilà, ça c'est les autorités de certification à qui je fais confiance pour l'authentification. Et je dis que je fais de l'authentification client ici. Côté client, euh, côté client, on a le même principe. Alors là, je vais vous montrer du client Java. Euh, comme on a vu dans Firefox, où on avait des autorités de confiance. Par défaut, dans un client Java, on va aussi avoir des autorités de confiance. Par contre, le jour où vous appelez un serveur qui, qui est en développement et qui a un, auto -signé, un vieil autosigné, bah vous allez devoir créer un trust store, en fait, qui est en fait un, un magasin de certificats auquel on fait confiance. Comme le certificat autosigné n'a pas été généré par quelqu'un, on est obligé de dire à ma JVM, à, à mon programme Java, que euh, je fais confiance à ce certificat. là Et on a l'équivalent Keystore. Le Keystore, key euh, key c'est quoi C'est pour l'authentification client. C'est je dis euh, que ça contient mon certificat et ma clé privée pour dire voilà, si je veux m'authentifier, tu utilises ces informations-là pour la crypto. Surprends si ce qu'apporte TLS, c'est le même slide que tout à l'heure. Sur la confidentialité, ben, en fait, on va faire du chiffrement symétrique. Donc, tout ce qui passe sur le réseau va être chiffré avec une clé symétrique. On verra après comment l'échanger entre le client et le serveur. L'authentification du serveur elle va être faite par son certificat et la signature qu'il va apposer à côté. Pareil pour l'authentification du client. Et l'intégrité des messages, ce sera fait via le HH qu'on a vu au tout début. Ok, donc maintenant on va regarder un peu. On va se taper un peu tout l'algorithme qui est ici, euh, et comme euh, c'est déjà hyper compliqué, je vais vous faire une petite démo avec Wireshark. Alors c'est un outil qui me faisait totalement peur quand je fais du développement. Je l'ai utilisé pour préparer cette démo, en fait, pour faire réparer euh, cette so talk parce que j'aime bien avoir un peu de démo. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça à utiliser. Vous allez juste voir. En fait, c'est un outil qui analyse toutes les trames réseau, et vous allez voir euh, à quel où se situe TLS déjà et, et quels sont tous les échanges qu'on voit sur ce graphique là On va vraiment les voir passer sur le réseau en fait. Alors déjà je vais vous montrer un truc aussi. J'ai fait un petit site. Là, je suis nul en CSS et en HTML. C'était pas le but. Euh, pour vous montrer ici, j'attaque directement mon serveur avec. Euh, mon serveur est configuré là pour faire du HTTPS. Et je l'attaque directement via l'IP en fait. Et donc là j'ai une erreur dans Firefox alors que j'ai un certificat qui est complètement valide. Pourtant il me dit ici, je vais mettre en zoom. Donc. Pourtant il me dit ici que mon certificat en fait il est invalide. Alors pourquoi euh, On voit les périodes de validité qui sont bonnes. On voit qu'il a été issu par Let's Encrypt, ça c'est bon aussi. C'est quelque chose qui est connu par Firefox. Par contre on voit ici qu'il a été issue par pour... Uh, voxlu.allokey.eu. Moi, en fait, ici, je tapais sur l'IP directement. Donc, mon navigateur me dit, attends, tu es en train de m'envoyer un certificat qui correspond à telle URL, et pourtant, toi, tu essayes d'accéder à telle IP ou telle URL. Comme ce n'est pas la même chose, euh, bah, il, on, on se tape une erreur à cause de ça. Il faudrait aussi taper voxlu.allokey.eu dans l'URL pour que ça fonctionne. Juste, je vais en profiter pour regarder vite fait euh, ce qu'on trouve dans le certificat. Vous voyez, donc là, le Serial Number, c'est l'identifiant dont je parlais. L'issueur, e donc c'est bien Let's Encrypt. Vous avez les périodes de validité du certificat. Donc ici, c'est la trois mois, je crois, pour Let's Encrypt. Le Subject, c'est bien l'URL de, de site qui est censé répondre avec ce certificat-là. Vous avez la clé publique, qui permettra de faire la crypto pour s'authentifier dans l'algorithme TLS. Ensuite, vous avez des extensions. Euh, notamment par exemple ici une extension au CSP c'est euh, une URL qui est dans le certificat qui dit euh, bah, si tu veux valider que le certificat qu'on t'envoie il est vraiment valide il n'a pas été révoqué il a pas été, la clé privée n'a pas été volée ou quoi que ce soit tu peux appeler tel endpoint en passant mon certificat et, et il va te, on va te répondre d'une manière signée est-ce que le certificat est encore valide ou non voilà. et si vous avez aussi euh, les certificate subject alternative name. Ça, en fait, c'est un moyen de définir un certificat pour plusieurs noms de domaines. Vous pouvez ici avoir euh, plusieurs noms de domaines et utiliser un, un même certificat pour plusieurs noms de domaines. Bon, on va passer vers Shark. En fait, Wearshark, ça peut vous donner énormément de lignes. Ça peut devenir hyper verbeux et compliqué à comprendre. Il faut juste appliquer quelques filtres et ça va. Donc là, je vais appeler mon site. Je vais peut-être avoir des problèmes de session... Hein, je cheat un peu en fait, je, je lance Firefox en lui disant euh, d'exporter certaines choses de crypto qui est complètement ultra non sécurisé de faire ça euh, pour pouvoir après dans Wireshark décrypter, déchiffrer toutes les, les trames réseau en fait. Parce que sinon, bah, comme on, le but c'est de sécuriser le truc, le TLS sécurise les, les chiffres, les, ce qui passe sur le réseau, juste avec un Wireshark configuré par défaut, en fait je vais juste voir des, des lignes qui seront chiffrées en fait, qui ne seront pas lisibles. J'ai juste dit à Firefox, tu m'exportes certaines clés symétriques pour que je puisse lire dans Wireshark ce que j'ai besoin de voir. Donc là, je revois plus. Donc là, on voit bien que le certificat est valide. Et je vais repasser ici. j'ai ouais, parlé un peu trop, du coup, j'ai plein de choses. Non, mon filtre n'a pas dû marcher. C'est pas vrai. On a les infos ici. Donc du coup, la première étape de notre algo, c'est le client hello. Client c'est quoi C'est une trame qu'envoie le client au serveur pour lui dire euh, coucou, je veux discuter avec toi. Et du coup, il va lui expliquer dans tout ce qu'il des arguments qu'il va lui passer euh, certaines informations pour lui dire comment il est capable de communiquer dans TLS. Alors, par exemple, la première chose, il va lui passer la version de TLS qu'il est capable de supporter. Donc ici, on voit qu'il est capable de supporter au minimum du TLS 1.0 et au maximum du TLS 1.2. Voilà, il lui dit déjà qu'en tant que client, Firefox, il ne veut pas faire de SSL. Donc ensuite, il va passer d'autres choses qui seront utilisées pour la, la, la, tout ce qui est crypto derrière, un random, un ID session. Alors un ID session, en fait, bah, quand on voit tout l'algorithme complet, on peut, se dire que ça, on peut voir que ça, prend, ça peut prendre un peu de temps. en fait, et Ça va peut-être ralentir le, le, tous les flux et du coup il y a des mécanismes de session qui ont été mis en place pour ne pas avoir, refaire tout le handshake à chaque fois qu'on appelle quelque chose sur le réseau euh, donc ici le client comme je me suis déjà connecté sur mon site il a déjà un ID de session il prévient le serveur bah, tiens j'ai ta ID de session, si tu t'en souviens on, on peut économiser un peu de temps ensuite on a des cipher suites donc ça c'est tous les algorithmes que mon Firefox supporte pour les algorithmes de chiffrement que, et de, enfin, de crypto que supportent mon Firefox, pour la communication qui va se faire. Alors, ça, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, Moi, pareil au début, ça me faisait un peu peur, mais en fait, c'est n'est pas si compliqué que ça. Euh, une Cypher Suite, par exemple, ici, découpé, euh, ça a découpé en plusieurs morceaux, en fait. Donc, par exemple, ici, euh, on dit qu'on fait du TLS. Le CDHE, c'est un algorithme d'échange de clés. C'est-à-dire que c'est un algorithme qui va être implémenté pour s'échanger une clé symétrique qui sera secrète et voilà quand on se connaît pas encore on a un moyen d'échanger une clé symétrique RSA c'est le moyen d'authentification du serveur donc on a vu le certificat à l'intérieur il y a une clé publique RSA donc on dit qu'on va faire du RSA pour authentifier le serveur AES 128 GCM c'est le type de clé symétrique qu'on va utiliser et le mode de chiffrement parce il y a plusieurs modes de chiffrement avec du AES euh, et SHA-256 c'est ce qu'on va utiliser pour le HH, donc on retrouve en fait tous les algos qu'on a besoin pour faire euh, tout ce qu'on a, pour faire tout, tout le uncheck TLS. Hop. Alors juste avant, est-ce qu'il y a encore des choses à voir sur le clientello euh, On avait des méthodes de compression et euh, qui ne sont plus utilisées parce qu'il y a eu des failles de sécurité dessus. Et donc tout ça on voit ici, tout ça c'est les extensions qui ont été, qui peuvent être apportées euh, à l'algorithme TLS au fur et à mesure sans avoir à écrire une version complète de TLS. Notamment, par exemple, on a un serveur name ici. Euh, si le client, il dit, ben, voilà, je veux faire du TLS, je t'attaque sur voxtru.alloc.eu. Ça, ça va permettre en fait, de pouvoir, derrière une IP, avoir plusieurs noms de domaine. Parce qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, le hostname du HTTP, parce qu'il le, le qu sera chiffré par la suite. En fait. Puis même, quand on a besoin de savoir cette info-là tout de suite, parce qu'on va avoir des certificats qui pourront être différents, et du coup, des clés privées qui pourront être différentes. Voilà, c'est quelque chose qui permet d'avoir plusieurs noms de domaines derrière une IP. Et on a plein de... Je ne vais pas tous les faire je n'aurai pas le temps. Euh... Par exemple, je suis parti de Verdon, j'en parlerai après, sûr. Donc ensuite, le serveur Hello, la deuxième étape, sur le schéma ici. C'est euh, le serveur qui me dit, bah, ok, j'ai bien reçu ta demande, de, tu veux communiquer avec moi. Tu me proposes tout un tas d'algorithmes, plusieurs versions de TLS et donc en réponse, il ben, oh, lui dit, on va partir sur UTS 1.2 du coup. Et on va partir sur tel cipher Suite. Et après, ben, il envoie aussi quelques randoms, etc. pour euh, pouvoir faire la crypto vers la suite. Donc ça, c'est le serveur hello. Ensuite, on a une trame qui s'appelle Certificate. Qui est en fait, tout simplement, le certificat du serveur. Donc voilà, c'est l'étape où il dit je suis Intel, je suis voxlu.allocate.eu. l'étape certificate. Yes. Ensuite, on a une étape server key exchange. Class, juste en dessous ici, on voit server, client. On a server key exchange et, serve et client key exchange. C'est les deux étapes qui vont se permettre d'échanger une clé symétrique secrète des deux côtés. Alors, je vous... Il y a deux manières de faire en fait. Je vais vous montrer dans les slides. Alors, la première en fait, on oublie le serveur key exchange il y a juste un client key exchange. En fait, c'est le client qui va définir via des algorithmes une clé euh, aléatoire euh, qui sera utilisée pour après faire une clé symétrique. Et cette clé, il va la chiffrer avec la clé publique qui se trouve dans le certificat qu'on vient de lui envoyer. Du coup, cette clé, elle ne pourrait être lisible que par le serveur parce que c'est le seul détenteur de la clé privée associée. Donc là, ça permet d'avoir un secret des deux côtés. Il est calculé que par le client, mais il peut l'envoyer de manière chiffrée au serveur en se disant il n'y a que le serveur qui va être capable de le lire. Euh, voilà. L'inconvénient de ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la forward secrecy. Euh, du coup, on ne l'utilise plus maintenant. C'est bon, à éviter c'est que, euh, imaginons que pendant un an, il euh, y a un hacker qui a sniffé euh, tout le réseau, tous les paquets TLS qui transitaient et qui étaient chiffrés, qui chiffré, n'était pas capable de lire parce qu'il ne connaissait pas la clé privée du serveur, sauf qu'il y a un bug euh, comme EarthBleed à l'époque euh, qui permettait de récupérer à un moment donné une clé privée d'un serveur, et ben, du coup, il est capable de déchiffrer un an de trafic. Et sur ces un an de trafic, il va récupérer des mots de passe, etc. Mais et ça, ça posait problème parce que ben, le jour où cette clé-là se fait voler, même si le certificat a été révoqué, eh ben on a quand même la possibilité de déchiffrer tout le trafic qui était passé avant. Et du coup, on utilise plutôt une autre méthode maintenant, CDHE, c'est ce que vous voyez dans le cipher Suite de tout à l'heure. C'est un mécanisme qui permet de calculer une clé symétrique, mais entre deux parties. C'est le client et le serveur qui vont créer une clé symétrique entre eux et qui va être secrète. Donc, ça, ça fonctionne comment Ça, c'est un diagramme qu'on trouve un peu partout quand on cherche Diffie-Hellman. Euh, en gros, le client et le serveur possèdent une peinture en commun, donc un secret commun. Enfin, un secret, non pas un secret, justement, puisque c'est commun. Ensuite, ils ont des peintures secrètes, par contre. Donc lui, il va choisir, il va générer un random en fait, enfin, enfin c'est pas un random, il va générer un point sur une courbe elliptique, mais je ne vais pas aller dans le détail. On va dire que ouais, c'est une peinture, une peinture secrète. Euh, le serveur va avoir sa peinture secrète également. Ils vont faire un mélange pour obtenir une peinture ici et une peinture ici, qui sont toutes les deux transférées en public. Donc là au final, euh, le hacker il va être capable de lire cette couleur-là et cette couleur-là, s'il sniffe les trames. Par contre, le secret, en fait, il va être calculé en mélangeant la peinture de Bob avec ma peinture secrète d'Alice, qui va me donner cette couleur-là. Et inversement, je vais récupérer la peinture publique d'Alice avec ma peinture secrète à moi, et je vais obtenir la même couleur. Quand on mélange les couleurs, peu importe l'ordre dans lequel on les mélange, on va finir par avoir la même couleur. Euh, et donc ça, ça permet, euh, en passant en public sans se connaître, en fait, de pouvoir avoir au final un secret qui est partagé. Et ça, ça, la force de cet algorithme réside dans le fait que si on connaît cette couleur-là et la peinture commune, c'est impossible de retrouver la peinture secrète. Euh, mathématiquement, enfin, les temps de calcul seraient vraiment extrêmement longs et du coup, c'est considéré impossible de retrouver cette peinture-là. Vous imaginez quand vous, obtenez cette peint vous, enfin, quand vous avez des vrais pots de peinture, si vous avez cette peinture-là et cette peinture-là, pour réussir à retrouver exactement la peinture qui est là, il faut vous lever tôt quand même, avant d'avoir des Enfin, juste en le faisant à la main, c'est compliqué. Donc voilà, le but là, c'est un algorithme qui permet de se partager un secret entre deux parties. Voilà. Et donc là en fait on a plus le, le problème qu'on avait avant, que le jour où la en fait, la clé privée du serveur là elle n'intervient plus jamais ici. Donc dans le, le chiffrement des données qui suivront n'ont plus rien à voir avec la, la clé privée du serveur. Donc là, on a un moyen de calculer une clé qui va permettre de bien chiffrer les choses derrière. Par contre, on n'a plus l'authentification du serveur. Donc du coup, si on regarde dans les paquets, au niveau du serveur qui Exchange, en principe c'est ici. Voilà. En fait, euh, le serveur, du coup, même, il, là, le euh, pub PubKey ici, c'est la peinture qui est transférée en public. Et il va y avoir ici une signature en fait de cette clé plus d'autres choses qui sont faites dans l'algorithme avec la clé privée du serveur. Donc ça, ça va me permettre moi de vérifier que la personne à qui je parle c'est bien le bon détenteur du certificat. Voilà. Ensuite, on a un serveur Hello on Ça c'est juste pour le serveur dire j'ai terminé. Client Key Exchange, c'est juste la clé publique, la couleur publique qui passe. Et donc ensuite, on a un change cipher spec. Donc c'est ici dans le diagramme. Change cipher spec, ça veut dire quoi C'est juste le client qui dit, bon ok, à partir de maintenant, en fait, je passe en mode chiffré. On a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir s'échanger une clé de chiffrement. Ben maintenant, moi, je passe en mode chiffré. Et fini, ben on a terminé. Côté serveur, il bah, lui dit aussi euh, je passe en mode euh, chiffré et finished. Dans les messages finished en fait ceux-là ils sont en mode euh, ils sont chiffrés du coup comme ils arrivent après le change cipher spec, ils sont en mode chiffré. Et du coup c'est un moyen aussi de vérifier que bah, il n'y a pas eu de problème en fait dans la, le, la génération de la clé symétrique. Si les deux sont capables de déchiffrer les deux messages, ça veut dire que c'est bon on peut commencer à vraiment en discuter en HTTP ou ce qu'on veut parce qu'on on, s'est mis d'accord sur la clé clé symétrique voilà et ensuite du coup après on a les données applicatives donc http par exemple Je dis http mais ça pourrait du ldapest ça pourrait du d'autres choses d'autres donc après maintenant je vais vous parler de l'authentification mutuelle alors, en fait ça rajoute, ça rajoute juste trois étapes enfin, trois messages ici Un, on a les certificate request et certificate certificate verify alors je vais faire l'exemple aussi avec wireshark Juste nettoyer. Donc là, je me suis mis un endpoint private qui en fait demande un certificat. Alors là, on voit qu'ici dans Firefox, j'ai une, une petite pop-up qui me demande bah, le serveur me demande un certificat pour t'authentifier en tant que client. Est-ce que tu es d'accord Alors, il me demande un certificat qui a été chiffré. Non, c'est pas ça. Ah, qui était chiffre, non, non, il ne s'est pas marqué en fait dans Firefox, on le verra après dans les trames. il me propose en fait automatiquement un certificat qui est dans mon magasin de clés euh, que j'ai généré qui s'appelle Arnaud, ok je mets ok donc là j'ai réussi à accéder à la page qui, est, qui demande une authentification alors ici, qu'est-ce qu'on voit yes donc Là, on revoit ce qu'on avait fait tout à l'heure. Le client Hello, serveur Hello, certificate, ça c'est exactement comme tout à l'heure. Derrière ici, comme j'ai configuré Firefox pour extraire les clés, j'ai un get slash private, c'est ma trame HTTP. Et là, en fait, le serveur se rend compte qu'il euh, n'accepte pas ce genre de requête sans que le client soit authentifié. Du coup, je reçois une Hello request. Et le request, c'est quoi C'est le serveur qui me dit, bah, on va recommencer TLS depuis le début parce qu'il me manque des informations. En fait, il me manque ton certificat client. Donc là, on recommence comme tout à l'heure. Client Hello, serveur Hello, le, le certificat du serveur, les échanges de clés. Et on voit qu'il y a un truc en plus ici, certificate request. Certificate request. ici. Voilà, certificate request. Donc là en gros, le serveur dit à Firefox, j'ai besoin d'un certificat qui a été signé par euh, lui ou lui. C'est tout ce qu'il demande. Donc ensuite, si on continue. Tiens, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ok, je ne sais pas pourquoi. Je recommence. Ça devrait être plus clean. <coughs> OK. On voit ici que du coup, mon client envoie à mon serveur un certificat X. ici qui est le certificat Arnaud. OK. Voilà, C'est ce que Firefox m'a demandé. Est-ce que tu veux bien envoyer ce certificat là Donc, Dans la table réseau, on voit bien que le certificat est envoyé au serveur. OK. Sauf que le serveur, ça ne va pas lui suffire d'avoir juste un certificat. Pu le, comme il est public, j'aurais pu l'envoyer celui de quelqu'un d'autre. Donc derrière, j'envoie un paquet qui est certificat de Verify, qui est en fait une signature de certaines choses qui ont été échangées avant, des randoms, etc., via ma clé privée. Pour prouver au serveur, ben c'est bien moi qui suis détenteur du certificat que je t'envoie. Voilà. Okay. Et du coup, je vais vous parler maintenant, dans le temps qui reste, de, des nouveautés de TLS 1.3, rapidement. Euh, déjà, le support de TLS 1.3, c'est des données que j'étais cherché hier sur Qualys euh, SSL, SSL Labs. Euh, ça augmente hein, un tout petit peu, mais voilà. Sur les 150 000 sites euh, les plus fréquentés, euh, TLS 1.3 peut être utilisé à 15%. C'est le serveur qui a déjà configuré... Euh, la possibilité de faire du TLS 1.3. Euh, après, en vrai, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clients qui l'utilisent. Ça, je pas l'info. Au niveau de la compatibilité navigateur, euh, ça évolue un peu depuis la dernière fois que j'ai fait mon talk il y a trois mois. Euh, avant Safari, iOS, il me semble qu'il ne le supportait pas. Il commence à le supporter. Par contre, c'est supporté par Firefox et Chrome depuis un moment. Et Edge ne le supporte toujours pas. Mais on voit ici, avec la version 75, en fait, c'est la version de Edge qui intègre le moteur Chromium. Euh, ça sera supporté euh, à partir de cette version-là, en fait. Et donc, les améliorations. En fait, il y a des améliorations déjà au niveau sécurité. Parce qu'en fait, quand on voit la liste des Cypher suite en fait, avec TLS 1.2, il y a une liste assez importante de Cypher Suites, euh, dont certains, dont les algorithmes commencent à être dépréciés ou, ou le sont déjà. Euh, et du coup, une bonne pratique quand on crée qu'on configure un serveur HTTPS par exemple, c'est de limiter les ciphers Suite pour enlever tout ce qui est déprécié. Euh, TLS 1.3, en fait, ils ont pris le parti à un moment donné de dire bah, nous, on réduit drastiquement la, la, les algos possibles. Comme ça, si on fait du TLS 1.3, déjà, il n'y a pas de problème de configuration en fait, parce que les algos sont vraiment. Il n'y enfin, a plus que des algos qui sont considérés comme sécurisés. Voilà. Ensuite, on a un chiffrement plutôt dans le handshake. Actuellement, euh alors ça se voit pas bien parce que j'avais configuré mon Firefox, et du coup on a l'impression que tout est en clair. Mais par exemple, quand en tant que client, j'envoie je un certificat, mon certificat Arnaud, okay, et ben il passait en clair sur les trams. Et là avec TLS1.3, le chiffrement se fait très rapidement, après le client Hello et le serveur Hello, et du coup tout ce qui est derrière est déjà chiffré en fait. Donc il y a moins de perte de, de confidentialité. C'est du symétrique, ouais. En fait, le, on va voir juste après dans l'algorithme, l'échange de clés se fait plus rapidement, en fait. Et du coup, on peut utiliser ces clés symétriques pour chiffrer ce qui s'est passé derrière sur le réseau. En fait, justement, niveau performance, ils ont fait des améliorations. On a le diminuant du nombre d'échanges, en fait. Avant, on avait deux allers-retours, le client Hello, serveur Hello. On envoyait la clé du client, et c'est seulement après le retour du serveur qu'on était capable d'avoir une clé symétrique des deux côtés. Et là, on a un aller-retour en moins, en fait. Donc, ça améliore les performances, parce que ces allers-retours-là, ça prenait du temps sur le réseau. Et on a une possibilité aussi de faire carrément zéro aller-retour. Et ça, on va voir justement sur les diagrammes. Donc, en fait, le, le truc maintenant, c'est que le client, quand il fait son clientelo, il a une extension qui cherche qui permet d'envoyer déjà la clé, euh, enfin, l'équivalent de la peinture publique, en fait, euh, dès le premier échange, en fait. Euh, en fait, le truc, c'est que là, à ce moment-là, on ne sait pas encore sur quel algorithme on va partir. Sauf qu'en fait, il fait, un... il fait une... Comment dire euh... Il suppose qu'on va partir sur tel algorithme et il dit au serveur, bah, voilà, moi, j'aimerais bien partir sur tel algorithme, j'ai déjà fait ma clé associée, en fait. J'ai déjà géré... généré ma partie associée. Et du coup, euh, si le serveur dit, OK, on part bien sur ce... cet algorithme-là, on a gagné une étape. Euh, et je pensais même qu'on n'en envoyait qu'une mais en fait en regardant dans les trams Shark, euh, euh, on voit que dans l'extension Kishare il y a même deux clés qui sont envoyées par le client là, actuellement via, pour Firefox sur euh, deux algorithmes différents en fait pour optimiser les chances en fait de ne pas se planter et en plus euh, c'est des clés qui sont faites sur de la courbe elliptique donc en fait c'est très rapide à générer par rapport à des clés qui seraient faites avec du RSA c'est pour ça que ce pas très coûteux en fait pour le client et au moins ça permet d'éviter un aller-retour. Donc ça c'est le mode un aller-retour justement. Et le deuxième mode ici, ben, c'est en plus du share, on envoie un early data et carrément mon, ma partie euh, HTTP. Le but de ça en fait, early data ça va être des informations. Imaginons qu'on s'est déjà connecté il y a peu de temps sur le serveur. Il va y avoir des, des informations euh, de, de pre-share de, key, des informations qui permettent de générer une clé symétrique qui ont été échangés, qui ont été conservés par le client et par le serveur. Et du coup, le HTTP-GET ici, on peut déjà le chiffrer avec ses, avec ses early data. en fait. Et si lui, il accepte les early data et qu'il se souvient de qui tu es, etc., ben, il va déjà pouvoir envoyer lhttp answer, answer derrière. Quoi. Euh, mais on a quand même les key-share pour générer une nouvelle clé pour cette session-là. Euh, ça, c'est pas encore euh, implémenté partout. Euh, de mémoire, il n'y a que HAProxy qui l'implémente euh, dans tous ce que j'ai regardé enfin après, qui les, les CDN, ou, ça ils le font, mais euh, APA HNginx n'est pas implémenté encore. Euh, et ça peut poser des problèmes de sécurité, en fait, parce que ce paquet-là, euh, on pourrait le rejouer plusieurs fois, et du coup, la requête qui est là, en fait, elle pourrait être euh, exécutée plusieurs fois sur le serveur. Donc, y a, en fait, c'est pas mal de mécanismes à être en place pour éviter ça, justement, et ça pose encore des, il y a encore des réflexions sur le sujet en fait, qui font que ce n'est pas encore implémenté. Euh, voilà. Moi, là, sur le, la démo que j'ai faite, j'utilise du Apache que j'ai recompilé et 0RTT, on ne peut pas faire encore. Voilà, donc j'ai terminé. Euh... Voilà. Si vous avez des questions, merci d'avoir été attentifs. je n'ai aucune idée. Euh... Après, non, en fait, euh... les algo, je pense qu'il qu y en a pas mal qui sont déjà supportés. Je ne saurais pas dire en fait, exactement depuis quelle version. Euh... Tout ce qui est 1.2, c'est sûr, euh, c'est géré sur les dernières versions. Et je... je pense qu'il n'y a pas trop d'incompatibilité, en fait. Justement, en fait, as les extensions qui permettent d'apporter des choses. Euh, tu n'es pas obligé, en fait, de de, de refaire une nouvelle spec, de, de, de tout recasser, en fait, pour avoir des évolutions. On voit, en fait, dans les extensions, en fait, il y en a quelques-unes. Ai dans la Il en a quelques-unes qui permettent de, euh, de résoudre des failles de sécurité qui existaient, en fait. Ça Il y a des extensions qui ont été ajoutées comme ça, ou même quelques fonctionnalités. Et, euh, et justement, ce que je disais au tout début, TLS 1.0 a apporté ça justement par rapport à SSL, c'est la possibilité d'étendre un peu l'algorithme sans avoir à, tout, à refaire toute une, une spec complète. Je pense que c'est pour ça aussi que TLS 1.2, en fait, ça a 10 ans et il n'y a, a pas eu vraiment de réécriture depuis 10 ans, c'est parce qu'il on a eu des extensions qui permettaient de faire évoluer le truc sans, sans tout casser. Quoi. Oui, ben, par rapport aux algos, oui, ça permet, de, ça permet ça, ouais. Et le but aussi, euh, dans ce que j'ai lu, c'était de, euh, de simplifier, en fait, euh, ben, notamment par rapport aux performances, dans l'optique de, de bannir le HTTP, en fait. D'essayer de faire, du, essayer de faire du, le, un maximum de HTTPS partout, et du coup, donc, le fait qu'on ait amélioré les performances, ça va permettre de démocratiser, démocratiser le truc, quoi. Merci beaucoup.